Dans un monde où la technologie va de plus en plus vite, où les innovations fleurissent en quantité avec une science défiant toujours plus les limites qui nous semblaient imposées, il est important de découvrir ces révolutions qui façonneront nos futurs et de se poser les bonnes questions vis-à-vis -vis de leurs possibilités et de l'éthique qui les entoure. Sur Bonjour Monde, nous vous présentons en animation ces thématiques de manière à la fois sérieuse et disponible à tous, car il nous semble utile que chacun puisse s'interroger et s'intéresser aux coulisses de notre avenir. Des réflexions philosophiques sur le transhumanisme à la forme des villes de demain tout en passant par la numérisation de notre histoire, voici quelques exemples des thématiques traitées ici. Si vous souhaitez explorer avec nous ce monde en constante évolution, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir accès plus facilement aux nouvelles vidéos. Et en attendant qu'elles sortent, nous vous encourageons à aller découvrir les contenus déjà parus. En espérant que la chaîne Bonjour Monde vous plaira et continuera à vous plaire, nous vous disons au revoir et nous l'espérons. A bientôt.